Géorchestrien, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer des recherches et sélections dans une couche vecteur chargée dans le visualiseur de Géorchestra. Dans le menu Action, sélectionnons Construire une requête. Voyons d'abord la requête par condition sur les attributs. La liste de ceux-ci apparaît dans le menu déroulant correspondant. La liste suivante propose un certain nombre d'opérateurs. Enfin, le troisième champ, Libre, permet de préciser une valeur seuil. On lance ensuite la recherche. Le résultat de celle-ci s'affiche, souligné sur la carte, par des contours orange. Les attributs des différents résultats sont aussi visibles dans la partie basse du visualiseur. Il est possible d'identifier, par sélection, des objets spatiaux et leurs attributs. Modifier la requête, comme par exemple un changement d'opérateur, Modifie évidemment le résultat. Il est aussi possible d'effectuer des requêtes basées sur des conditions spatiales. points, ligne, cercle, polygone ou toute autre géométrie préalablement définie. Traçons par exemple un polygone et sélectionnons le type de relation entre les objets de la couche et celui-ci. Notez que la géométrie de la condition spatiale peut être modifiée et enregistrée pour une utilisation ultérieure. De plus, notre exemple montre que l'on peut combiner autant de conditions spatiales ou attributaires que l'on veut. Vous pouvez enfin retrouver la liste des couches et refermer la table des attributs de la sélection. Merci pour votre attention.